Merci, Monsieur le Président. Je vais poser une, une question euh, sur un sujet qui doit tous nous préoccuper, qui est celui de la surpopulation carcérale dans notre pays. 72 836 personnes enfermées au 1er décembre. Record absolu. Et chaque mois qui passe, ce sera a priori un nouveau record absolu pour la France. 2133 matelas euh, au sol. Si on ne prend que la maison d les maisons d'arrêt, puisque c'est là où se situe la surpopulation, évidemment, c'est 152% de euh, surpopulation. En 40 ans, c'est important dans le constat, et notamment pour euh, ceux à l'extrême droite qui, qui ne comprennent pas trop le sujet, c'est deux fois plus de personnes placées sous main de justice. En 40 ans, deux fois plus de personnes placées sous main de justice en rapport à la population. Je ne parle pas en valeur absolue, en nombre par, par, pour 100 pour, pour, pour 000 habitants. Plus 25% en 15 ans d'augmentation de la durée de les peines. Et le résultat, il est celui de la surpopulation carcérale. Alors vous pouvez nous dire on va construire 15 000 places, etc. Vous savez très bien que de toute façon, ça ne sera pas fait à temps pour résorber la surpopulation qui a lieu maintenant. Et on sait aussi que quand il y a de la surpopulation carcérale, on ne peut pas faire un travail correct en détention pour la réinsertion des personnes détenues et pour les personnels eux-mêmes. Ce n'est pas du bon travail dans ces conditions-là. Voilà. Et donc, il faut agir. Nous sommes un certain nombre à défendre le principe de la mise en place d'un mécanisme de régulation carcérale qui n'est pas un numerus clausus. Un numerus clausus, c'est on dit il y a un nombre de places et on ne fait plus rentrer personne. Le mécanisme de régulation carcérale, la proposition est la suivante. On, fait, on fixe un seuil de criticité, c'est-à-dire le nombre de places hein, de, dans l'établissement, et quand on arrive à juste avant les 100%, ça oblige à déclencher des, des caps extraordinaires avec des, des juges d'application des peines pour permettre plus rapidement la sortie de ceux qui sont les plus proches de la sortie. Parce que sinon, de toute façon, on ne fait pas du bon travail. Tout le monde y, y arrive. Et je termine juste en disant, même le procureur euh, général Mollins, c'est euh, en effet l'écho ce matin sur RTL, ce n'est ouais. pas une Merci. idée si loufoque que ça. Merci. Oui, on, on parlait tout à l'heure de l'indépendance du parquet. Je peux vous renvoyer au discours de M. Mollins lors de la oui. séance inaugurale du Conseil de l'accord de cassation, où chacun appréciera l'indépendance du parquet, y compris dans l'empiètement des pouvoirs euh, de la, du législateur. Je me chargerai de dire ce que j'en pense au procureur Molins, puisque euh, si nous en faisions de même, je pense qu'il en ferait euh, lui aussi euh, un écho assez mauvais. M. Bernalicis, écoutez, vous dites que je ne fais rien, mais... Euh... Euh, pardon, mais la libération sous contrainte Pardon Non, mais vous, vous le dites de façon collective. Et de l'autre côté, on, on, on dit que je, suis, que je suis totalement laxiste. Ce qui veut dire que je suis peut-être euh, sur la bonne ligne, voyez-vous Bon. Sur population, vous le savez, j'ai déjà répondu, vous m'avez reposé la question. Attendons de voir euh, la libération sous contrainte, ce que ça donne. Le but et l'objectif premier pour moi, c'est d'éviter les sorties sèches qui sont, on le sait, génératrices de récidives. La mise en place d'établissements pénitentiaires particuliers pour aider les gens à trouver euh, du boulot, à se former, à avoir un logement, j'ai supprimé, euh, je suis le seul à l'avoir fait d'ailleurs, grâce au Parlement, mais pas tout le Parlement, les réductions automatiques de peine. Parce que je voulais les conditionner à l'effort. Bon, ça, vous l'oubliez toujours, dans vos, dans vos diatribes, mais c'est une réalité... Ça a été supprimé, je le conditionne à l'effort, à l'aune des qualités de chacun. J'ai dit que pour, un, pour certains, c'était se lever, euh, se lever à l'heure, le matin, vous voyez, euh, se désintoxiquer, euh, travailler, apprendre à lire, à écrire, euh, se former, etc., etc. Je crois que le sens de l'effort n'est pas un sens interdit, et moi je crois en la vertu du travail. Bon, voilà.